Et yo tout le monde c'est Terridil on se retrouve pour le succès trop bien ton histoire qui est un easter bien connu qui se situe à la fin de la mission le halo dans l'eau 3 Alors pour débloquer ce succès on va aller tout à la fin euh, de la mission juste avant de monter dans le forward end to done et là on va descendre du warthog et aller au pile sur la corniche qu'il y a ici, et là vous allez voir un grognard qui est un petit peu paniqué, dirons-nous, n'est-ce pas Et qui va vous raconter une histoire en anglais, voilà. Donc il suffit de rester à côté, de l'écouter, et vous devriez débloquer le succès, voilà. Je vous dis à une prochaine vidéo, et bien entendu, vive à l'eau